Salut tout le monde, Sébastien et bienvenue sur Demos Kratos, l'émission qui lève le voile sur les mensonges gouvernementaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux événements récents qui ont frappé notre belle planète. Vous l'avez très certainement remarqué, mais depuis quelques années, des catastrophes économiques et environnementales ont ébranlé notre quotidien. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement essaie de vous le cacher. Ils essayent parce que ça se voit quand même un peu, mais ils essayent Tout a commencé le 24 juillet 2016. Vous vous souvenez très certainement de ce tremblement de terre de magnitude 7 points. Mais bien sûr que vous vous en souvenez, c'est à cause de ça que tout a été détruit Oui tout a été détruit à cause de ça, mais tout le monde ne sait pas le genre de répéter Oui, et ben n'était pas une cause naturelle ah. <coughs> Non Les poussières toxiques que vous voyez, tout ça, et ben non, c'était pas une cause naturelle C'était en fait, les pièces de l'explosion, c'était un lieu d'expérience, une expérience menée par le CERN, et supervisée par le professeur Giros mais attention Attachez-vous bien à votre siège Ou à ce qui vous sert de siège, pour moi, par un siège de voiture sur un vieux canapé. Mais c'est déjà très bien Donc attachez-vous bien parce que... les expériences qui étaient faites à cet endroit... Elles se basaient sur le voyage... temporel <coughs> Oh, merci. Le voyage temporel Oui, mais... une expérience a du mal tourné et a créé cette explosion... Euh, temporelle, bien évidemment, qui a fissuré l'espace-temps. D'abord, les saisons se sont ralenties, les étés, les hivers, les printemps, l'automne, bref, je vais pas tout te les faire, hein. ça a conduit à une raréfaction des ressources alimentaires, bah oui, plus rien ne poussait normalement, c'est le début de la grande famine, au début, au début de l'explosion, le CERN pensait pouvoir contenir euh, ce phénomène euh, spatio-temporel, il se disait, ouais, c'est bon, on va réussir, faut vote pour Marine Le Pen, elle réussira, elle. sauf que, bah, ça a conduit à la guerre nucléaire, c'était pas très joli. Bref, pour revenir à cette histoire de saison, bah, c'était la merde. Au début le CERN, voilà, il pensait que ça allait rester sur quelques dizaines de kilomètres. Mais au fur et à mesure des années, ça, ça s'est étendu jusqu'à des centaines, des milliers de kilomètres. Enfin aujourd'hui, toute la planète est niquée quoi. Ouais, toute la planète, enfin je pense, j'ai pas encore visité toute la planète. Mais voilà, tous les médias vous disaient, oui c'est bon, avec Marine Le Pen on est sauvé. Comme quoi, il faut jamais croire les médias. Le seul média que vous pouvez croire, c'est mmh. Demos Kratos. Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est qu'une poignée de personnes a été exposée à l'explosion originelle. Dont moi, j'y ai d'ailleurs perdu un oeil. Ben là, j'ai pas encore perdu, je le perdrai peut-être à la guerre. Mais je garde ce bordeaux parce qu'il est vachement classe et que je l'ai piqué à un mec juste avant. Et je suis vachement fier d'avoir gagné la bataille. <rire> et donc j'en remets. Ouais oui. À dire que les gens comme moi, qui ont résisté à cette explosion parce qu'on est trop badass. et eh bien on a. Et qu'est-ce qu'ils vont lui Oh hein Ta pause ce sera après. fait quatre jours qu'on essaie d'enregistrer cette vidéo bordel. T'auras pas mangé tant que tu t'auras pas fini. Donc je disais, les gens comme moi n'ont plus besoin de manger. Voilà. Parce que l'explosion a affecté notre corps. Et du coup, on vieillit plus non plus. C'est pour ça que j'ai toujours une putain de gueule de mec de 20 ans alors que j'en ai plus de 50. J'ai pas de barbe, putain Comment se fait respecter dans la rue quand t'as pas de barbe J'ai vu que ça commence à pousser un peu. J'ai vu ça dans le miroir cassé que j'ai accroché là-bas. Donc euh, j'espère que bientôt on me respectera. Mais avec ce bandeau, je pète tout le monde dehors. Respectez vos aînés. Le CERN a d'abord cherché à influencer l'opinion publique, en contrôlant les médias. Ouais, je vous avais dit que ces médias c'était des petites putes qui vous manipulaient. Le seul média libre, c'est, c'est, c'est qui, Pablo Bah ben oui, c'est Demos Kratos, bien évidemment. Mais bon, à l'époque, j'étais pas encore assez développé, du coup le CERN a réussi à faire élire Marine Le Pen comme présidente de la France. Ce qui a créé la grande famille de 2025, la guerre nucléaire, ensuite, enfin bref. Vous l'avez vécu, ça, vu que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo. Comment, puisqu'il n'y a plus Internet et YouTube, bah, vous pouvez acheter mes cd -ROM. Je me balade dans la rue, je les vends. Trois capsules, le CD-ROM. C'est cool. Ça permet de nous faire vivre. Ça permet de faire vivre l'émission et de faire vivre Pablo. Voilà. Parce que Pablo, il n'a pas beaucoup à manger. Du coup, les capsules, ça lui permet de manger. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de vous abonner à... Demos Kratos.